Bonjour tout le monde. Euh, alors il y a Achille et Nora qui sont délégués de la classe qui vont vous faire une présentation très courte. Très euh, bienvenue dans notre école. Nous sommes très contents de vous accueillir dans notre école européenne de musique. On est très contents de vous voir en réel. Voilà. <rire> Bonjour. Euh, vous nous accueilliez dans votre, dans votre école. Et, euh, et du coup, on vous remercie et on vous, vous offre ce livre euh, de poésie. On l'a beaucoup lu euh, du coup, on s'est dit que ça pouvait vous plaire. Et voilà, il y a des images. Alors, presque tous les poètes sont contemporains, c'est-à-dire qu'ils ont vécu, on va Sauf deux grands français qui sont Arthur Ringot et Léthon voilà. Alors c'est un grand voyage hein, par euh, simplement ce que c'est que vivre en poésie. Ensuite, avec l'eau, parce que l'eau, les fleuves, c'est merveilleux, ça transporte les idées, les marchandises partout comme ça. Hein, c'est le même souvenir. Donc on va arriver avec vos fleuves et les nôtres, et puis ensuite on va se jeter dans la mer du Nord pour parler de la mer. Et ensuite, on va passer aux villes, parce que la ville, bah, c'est quand même l'image de l'homme qui construit. Voilà. Merci beaucoup. Le poète Guy Goffet écrit « Comme le vent que l'art ne peut soumettre ni réduire, la poésie souffle où elle veut et quand elle veut. C'est une grâce de la nature, disait le poète belge Henri Michaud. » Pour nous aussi, la poésie et la littérature sont le chemin entrevu de l'autre côté de l'horizon. Cet autre côté, cette année, est la Belgique. La Belgique à nous. La Belgique fraternelle. La Belgique tellement singulière. Avec les poètes et écrits Arthur Rimbaud, Maurice Carrel, Tristan Gourmier. Gaston Bachelard, Franck Renal, Victor Hugo, Guillaume Apollinaire, L Hubert Jvan, Géonor, Guy Lwick, André Prénom, Jean-Jean Berth, Henri Michaud, Guy. Guy Gadou, Jacques Prévert, Émile Verhaen, Hugo fait Yvan Gol, et Tom Lebel, voyageons de Paris à Bruxelles, de Bruxelles à Paris, du plat pays à la douce France. and there you go. Know. Oui. Juste là, où le vent n'élargit plus les cercles. On et une barque frêle qui fait vite de vouloir s'en aller. Va, va reviens, et, et cherche, cherche encore un endroit pour rester. Et, et cherche, cherche encore un endroit pour rester. Les amours de Tristan tombent. Tiens, une ombre portée un instant est venu dessiner ton profil sur la muraille nue, nu et j'ai tourné la tête Espoir sois mon souvenir de ma sœur à la tour Voyez-vous pas venir J'ai pris pour t'appeler ma vieille et ma lire Mon cœur fait de l'esprit le saut pour se leurrer Viens pleurer si mes verres peuvent te faire rire Viens rire si t'on fait pleurer dans mon foyer, il pleut dans mon cœur feu. Viens, ma chandelle est morte et je n'ai plus de feu. Au Le vent du Nord, écoutez-le craquer, le, le... lapé qui est le Rhin. Victor Hugo chante le Rhin, ce grand fleuve d'Europe. Le Rhin de Victor Hugo. Vous savez, je vous l'ai dit souvent, j'aime les fleuves, les fleuves Sauvage mais majestueux, il était enflé et magnifique au moment où je le traversais. Le, le Rhin réunit tout. Le Rhin est rapide comme le Rhône, large comme la Loire, encaissé comme la Meuse, tortueux comme la Seine, limpide et vert comme la Somme. Revenons à Paris, au bord de la Seine. Apollinaire disait. Père chère, ô tour Eiffel, le troupeau des pombères. Les arbres peuvent-ils demeurer à la verticale et moi non? J'ai envie parfois que tout remue, se bouscule en moi depuis les profondeurs. J'ai envie parfois. Je vais durer. Quand Elle devient maman quand les fils de Dieu existe, je vous et j'ai acheté Je le redécroche, je le mets sur la table, je le tasse, il l'étouffe, je le salue, je l'inombe, il revit, je le rince, je, je le, revivre, je le rince, je aussi hélas, détruite par les hommes. À la Belgique de Émile Verraret, après la guerre de 14-18. Envers et gang Comme un mâle de cocagne, où des diables en pierre écrochent les nuages, avec le fil des jours, unique voyage, et le chemin de pluie, unique bonsoir, avec de ouest. le vent du l'ouest, écoutez nous vous-moi, le la, pays On gagne. Et